bonjour à tous dans cette séquence je vais vous présenter NSXML xml -parseur. Les accès réseau, c'est bien joli, mais finalement, c'est pas très utile si on se contente de récupérer juste un flux sans être capable de l'analyser. Et en particulier, on peut avoir envie d'exploiter des réponses de serveurs puissants. On parle beaucoup de web service depuis un certain temps, ou de services en fait, on va interroger un serveur et on récupère des données. Ça peut être au minimum des pages HTML, mais au fur et à mesure, on a un nombre de formats compacts de données structurées qui sont arrivés. Euh, à maturation et qui sont couramment utilisés dans le web. Il y en a deux en particulier qui sont json et xml. Alors json on peut un peu bidouiller parce que dans la plupart des cas vous avez quelque chose d'extrêmement fin et d'aplati. Dans une séquence précédente vous avez vu comment je traitais une requête json, enfin une réponse json qui était transmise par un service web et dont en fait j'exploitais un certain nombre de champs. C'est assez facile parce que les choses sont structurées et si vous savez où taper il n'y a pas de problème. Alors en fait la bidouille c'était d'utiliser component separated by strings et du coup on utilisait euh soit la virgule, soit le guillemet, soit quelque chose comme étant un marqueur de séparateur et on arrivait à récupérer les différents éléments. Donc je vous recommande vivement d'interroger le Fantastic Manual en ce qui concerne NSString ou String parce que vous avez énormément de méthodes utiles là-dedans. Et puis vous avez aussi d'ailleurs euh, une classe NSJSONSerialization qui s'appelle bien évidemment en Swift Json Serialization et puis vous avez également ce format XML pour lequel vous pouvez donner des données structurées sous forme d'un arbre et donc vous avez pour XML un framework qui s'appelle Parser. Les principes de fonctionnement sont assez classiques euh, on va se servir de parser pour parser un flux ou un fichier XML et on va utiliser une technique dite à la SAX. Il y a deux approches l'approche DOM, vous allez en fait filtrer des lignes, enfin des branches dans votre arbre en fonction d'une expression régulière, et à la SAX où vous allez charger les choses au fur et à mesure et où vous allez récupérer en fait des informations au moment où vous arrivez dans les balises XML. Donc ça c'est absolument idéal parce que ça permet un fonctionnement par délégation. Alors comment ça fonctionne. Vous allez créer un parseur à la mer d'Objectif C ou de Swift. Vous l'initialisez avec un jeu de données, éventuellement, possiblement une URL directement. Et puis ensuite, et bien vous allez positionner le délégué qui va respecter un protocole qui est le ns delegate, qui va en fait vous rappeler à chaque fois qu'il y a des choses intéressantes qui se passent au niveau de l'analyse de l'XML. Et puis vous pouvez consulter avec ce parseur, l'état du parseur, c'est-à-dire à quelle ligne il en est, à quelle colonne il en est, etc., etc. Regardons le protocole annexe XML parseur delegate. Euh, donc il y a en fait euh, quelques méthodes importantes. D'abord celles qui sont liées au début et au fin de l'analyse. Donc didStartDocument, didEndDocument, ça c'est le nom. En objectif c le nom en Swift, qui vont en fait être invoqués avant, enfin, au moment où le document démarre, donc vous pouvez initialiser des structures, et au moment où le document s'est terminé. C'est-à-dire vous savez que vous avez parcouru l'intégralité du fichier XML. Puis ensuite, vous avez un certain nombre d'éléments de suivi d'analyse. DidStartElement, DidEndElement, qui en fait sont appelés Start lorsque vous rentrez dans une nouvelle balise, et End lorsque vous fermez cette balise. Et puis, vous avez également Found character qui peut apparaître entre deux balises si vous avez par exemple du texte qui est séparé entre euh chevron, texte, chevron du texte et puis chevron, backslash, texte, chevron. Et bien, vous aurez Did Start Element qui démarre au début, Did End Element qui marre à la fin et vous allez récupérer une ou plusieurs fois, on va le voir, Found characters sur le texte qui est entre la balise de début et la balise de fin. Et puis, vous avez toute une série de problèmes qui peuvent générer des rétroappels. Parse error occurred ou validation error occurred. Et à chaque fois, on vous passe en paramètre, en général, le parseur et vous trouverez des informations sur où vous vous situez dans le parseur. Et puis, on peut aussi gérer des DTD, donc en fait, euh, des métamodèles sous une forme un petit peu primitive. Euh, là, je vous renvoie au Fantastic Manual. Prenons un petit exemple d'exécution sur un fichier extrêmement simple. Donc ici c'est simplement une balise book avec l'intérieur une balise title avec un numéro ISBN et puis un texte euh, au niveau du titre la fin de la balise titre et la fin de la balise book. Donc ce qui va se passer c'est que je vais avoir la méthode de début de balise qui va se déclencher, qui va se déclencher ici pour book puis je vais progresser dans mon fichier et je vais arriver ici c'est à nouveau une nouvelle balise je vais avoir à ce moment là un nouveau déclenchement de this start element pour title mais je vais trouver en fait sous forme d'un dictionnaire eh bien les attributs qui sont stockés ici c'est à dire que ici une clé ISBN et ici une valeur qui est le numéro ISBN ensuite eh bien je vais avoir un appel puis un autre à fond de caractère. Et vous voyez que fond de caractère, il ne va pas forcément traiter tous les caractères d'un seul coup qui est entre le la balise de début et la balise de fin, le marqueur de la zone. Euh, si ce texte est long ou si le réseau est lent, je pourrais avoir plusieurs appels de fond de caractère. Donc c'est à moi, en fait, lorsque j'ai ces appels, de construire progressivement tout ce qui est entre la balise de début et la balise de fin. Puis, bien évidemment, j'ai Did End Element sur Title. Donc, je sais que là, j'ai récupéré toutes les informations relatives au texte. Si, par exemple, j'ai eu à construire ce titre par morceau, je sais que le titre il est complet puisque je suis arrivé à la fin de la balise. Et ensuite, j'ai le Did End Element qui est invoqué sur la balise de fin de book. Et ici, j'ai la description de mon livre qui est complète. Donc, c'est comme ça que ce principe de rétroappel fonctionne et vous permet d'analyser un fichier XML. Bien évidemment si le flux xml est mal formé par exemple j'ai une balise de début ici qui ne correspondait pas à la balise de fin et eh bien euh, là euh, ça va sauter et vous allez être renvoyé sur une des méthodes de gestion d'erreur du protocole associé à euh, un, un sxml parser. Que dire en conclusion Le fonctionnement est archi classique de ce qu'on trouve en SAX avec cette délégation que vous devriez commencer à aimer, enfin j'espère pour vous parce que vous en mangez tous les jours. Et donc, sur la base de ces principes, vous allez maintenant pouvoir jouer avec les web services. Par exemple, vous pourriez revoir Mini MiniMétéo, sachant que euh, OpenWeatherMap.org, que j'utilise dans cette application, gère également un format XML. Mais bien évidemment, on va également voir dans une séquence ultérieure, un exemple précis.